Bien, bonjour à tous. On va faire un petit tour de la pépinière. Et après on ira voir le premier jardin d'été. Je voulais pas montrer encore de l'année. Voir ce qu'il y a. Alors bah les melons, assez impressionné de leur grandeur là cette année. Je me suis remis à en faire, j'en faisais plus euh, en plan euh, depuis trois ans. Et là j'ai voulu en refaire des centons. Je les ai énorme, un peu trop tôt malheureusement parce que vous voyez j'ai vais les mettre dans des grands pots pour qu'ils tiennent encore à l'abri puisque bon vous entendez ça pleut. Euh, les courgettes, bah, celle-là c'est celle du mois de... j'en ai fait fin mars. Pareil je les ai mis dans des grands pots. Après les nouvelles des pommes de terre. Vous voyez là je vais pouvoir bientôt les... J'attendais encore avant de les mettre en terre. Celle du semi là. Semi vers le 10 mars. Après euh, les derniers semis de tomates. Ils paraissent petits pour l'époque mais ils seront très bien parce que quand on va les planter euh, fin mai ceux-là ils seront impeccables. Si vous voyez cela de mi mars mi mars on n'est pas trop mal ils vont être plantés bientôt et là forcément j'étais trop pressé euh, c'était dans les débuts mars et vous voyez euh, ils ont 15 jours d'écart en fait cela mais vous voyez quand même que ils ont beaucoup plus d'avance on commence à voir les, les fleurs et pourtant il faut pas que je les plante dehors parce que vu la pluie le milieu où faut faire attention Alors, ils vont rester encore euh, en serre pour vous dire ils font environ 30 cm dehors en général bon ce qui est bien c'est que la tige est assez costaud euh, ils ont été rempotés deux fois cela hier j'ai rempoté euh, une deuxième fois cela et les autres L'avantage c'est que je les remporte qu'une seule fois. Prêt, un semi. Là c'est semi euh, début avril. Enfin, même non, mi-avril, je veux dire. Un petit clin d'œil à jacolili Des graines d'haricots grimpants. J'ai préféré les semer en godet. Mais sinon, moi j'aime en pleine terre d'habitude. Là. Abattait euh, mon dernier semi de courge là euh, il y a une semaine, et vous voyez les courgettes commencent à sortir après les courges euh, trombolino et marron Je vois pas encore, mais ça devrait pas tarder. Ça fait que huit jours. Après là, j'ai relancé un semi de fleurs euh, de bricole et j'ai mis d'autres graines euh, de jacqueline. Là, c'était des pelvelles mais je pense que je ne vais pas les mettre tous dans la mille pas, je vais faire un genre de tipi. Et là, des fleurs. Bon, on est obligé de mettre des pastilles parce qu'il y a des cagouilles qui se baladent. Il y a du lin, des lavatères, des ignas. Il euh, y a un tournesol de David et Linda. Et les quelques salades qui restent. Et on va aller voir euh, le jardin. Alors on est tout début mai, et voici l'état du jardin d'été. Il commence à se remplir, mais c'est surtout des plaintes printanières. Alors là, la petite euh, est sauvage, plus euh, la jachère fleurie. Là, la bourrache Napoche euh, l'estivaire. Ensuite, à côté, j'ai prévu d'y mettre des tomates comme d'habitude et des courgettes là le terrain est prêt j'ai passé euh, deux coups de motoculteur avec les dents là. et j'avais passé la charrue au mois de janvier avec le petit motoculteur parce qu'on pouvait pas y aller au tracteur c'était trop humide et on va voir les nouvelles des oignons Bon, je peux trop je vais y aller au zoom. Alors les oignons, bah, j'avais direct sur là pour passer un coup de râteau et après j'avais creusé un petit sillon et je suis plutôt satisfait parce que regardez, ils sont assez jolis. C'était bulbil de Stuttgart rissen Alors là, il y a une touffe d'ail que j'ai replanté. Euh, je vais vous montrer tout à l'heure. Euh, C'est de l'ail qui a trois ans en fait et qu'avait euh, grainé et ça avait fait cette touffe d'ail et il y en a d'autres que je vous montrerai qu'on restait sur place et juste à côté là il y a les pifs mes, mes ailes euh, en bulbe pour replanter à l'automne suite d'autres terrains là c'était l'ancienne euh, l'ancienne planche de tomates que j'ai rien pu faire depuis le mois de novembre et vous voyez la la nature spontanée est revenue comme il y avait au milieu une jachère fleurie euh, des tomates et ben ça a poussé euh, à peu près ce que je voulais bon il y a un peu d'herbe quand même mais on peut voir que il reste des pavots Enfin, Coquelicot des chrysanthèmes des moissons, plein de bourraches. Je vous dit il n'y a pas de problème. Les bourraches, et on va aller voir un petit peu comment se portent les fraises. Voilà, Vous voyez elles à comment ça former. Bon, le problème, c'est qu'on n'a pas pu euh, intervenir les mauvaises herbes, mais ben, vous voyez, ça les a fatigués quand même ma mère essaye de les nettoyer et de rip et drap mais bon c'est pas facile maintenant que ça a plu là on peut plus y retourner c'est de l'argile c'est un peu le, le problème des terrains argileux les artichauts ben moi ça va pas du tout parce que on a juste gratté la semaine dernière l'argile c'était du béton et voilà où ils en sont ils sont vraiment pas jolis. là hier j'ai quand même tenté j'ai scalpé le sol il y a une semaine et hier malgré les 40 mm vous voyez j'ai tenté de faire un semi de fleurs. Bon, vous voyez c'est quand même euh, c'est pas déconnant, hein, c'est un argilo calcaire. Comme j'ai pas piétiné dessus, j'ai marché dans le chemin. Alors je voulais vous montrer là c'est du saint -Foin. C'est une plante qui dure trois ans. Et là je voulais vous montrer. Là les fleurs rouges c'est du trèfle incarnat. Et là vous voyez le seigle forestier, euh, il mesure 1m40. J'avais semé ça euh, au mois de août pour éviter que les chardons poussent. Et il y a un petit bleu et là qui est joli l'avater bah, je savais pas que il n'en existait des des vivaces la gaillarde, qui est tenue l'hiver ce que j'ai fait j'ai planté deux pommiers cela s'est exposé côté ouest pour couvrir le jardin dans le futur et avoir des pommes à l'occasion mener l'utile à l'agréable alors là c'est le fouillis, là il est et surtout. Alors on va aller voir. J'avais fait un semi de carottes sous tunnel. Vous voyez, elles sont pas trop épaisses, mais je cherchais qu'elles soient pas trop épaisses. Bon, je sais pas pourquoi vous expliquer ici se rend la moins marché que les deux autres. Et à côté, bah les salades que j'ai semé elles ont été toutes mangées par les limaces. Et là, les petits pois. Ah bah celui-là, il a un problème, c'est de la maladie avec l'humidité constante et tant pis. Euh, ils sont pas si jolis que dans les champs parce qu'ils ont été attaqués. Par les six mais comme j'ai rien pu faire par rapport au champ, et ils ont eu des pucerons la semaine dernière. Mais vous voyez, je suis content là, je vais pouvoir vous la montrer. C'est une guêpe euh, micro-guêpe, qui pique en fait les pucerons et ça les parasite. Et c'est très intéressant d'avoir ça. C'est en regardant là, il euh, y a une semaine, c'était blindé de pucerons, et aujourd'hui, il y en a plus. Ils ont été parasités. Et là, il y a du lin. Alors, après, je vais vous montrer. Il y a de l'ail là-dedans. J'en avais parlé à Adrien à l'autre jour. Alors, faut que je le retrouve maintenant. Si le voilà. Bon, c'est pas facile à deviner que il y a de l'ail ici, mais vous voyez là. Bon, forcément, il y a des cagouilles à blinder là-dedans. Là, là c'est une touffe d'ail comme j'ai replanté ailleurs et celle-là, je les ai laissé sur place. C'est pour vous expliquer. L'an dernier, c'était la troisième année de l'ail, le pied mère. C'est du germido hein, comme euh, on plante ailleurs. Mais je l'avais oublié il euh, y a trois ans. Et je crois que cette année, il va re remonter à graines. Et en fait, où il y a la fleur, et eh bien il y avait plein de petits cailloux de d'ail. Et quand ça retombait au sol, ça a fait ses touffes à côté là. Et on verra un peu à la récolte. Bon là il faudra que. Que j'enlève un peu le fouillis d'herbe pour qu'il soit un peu tranquille mais vous voyez que ça ça pousse hein. parce que l'ancien rang ouais, il était ici là vous voyez j'ai carrément laissé le piqué pour savoir où ils étaient et là c'est une touffe euh, de graines en fait et sinon à la base euh, à la base vous pouvez voir là les anciennes écorces et ça refait un bulbe je vais essayer de garder cette zone en perpétuel pour voir un peu si on peut avoir de l'ail semi vivace on va dire